Michel Boussérou, vous êtes psychanalyste vous avez été analysé formé par Jacques Lacan vous dirigez la revue L'Enjeu Lacanien vous publiez votre cinquième livre Pourquoi ce titre Lacan le Borroméen, creuser le nœud ça fait pas mal d'années, une trentaine que je creuse la question du nœud borroméen dans l'enseignement de Jacques Lacan nœud qui doit son nom à la famille Borromeo, dont les palais sont euh, en Italie, sur les îles du lac majeur, et qui, sur ses armoiries, symbolise sa triple alliance avec les Visconti et les Sforza par trois anneaux enlacés. De façon telle que si on en couvre un, n'importe lequel, eh bien, les deux les autres se trouvent libres. Car la question est bien de savoir, au fond, Comment ça s'allie et ça se désallie dans une psychanalyse aussi bien que dans une vie Cette question du beau je la creuse en quelque sorte comme le mineur, de fond dans le noir, à la pioche, dans le noir de la mine de crayon, dans le noir de la cartouche d'encre, parce que c'est d'une écriture, d'une écriture qu'il s'agit, pour autant que le nœud borroméen, eh bien, il faut l'écrire pour y comprendre quelque chose. L'écriture borroméenne change, voyez-vous, notre façon de penser la psychanalyse. Elle change notre façon de lire ce qui s'y fait, ce qui s'y défait, ce qui s'y refait. Tout spécialement, ce qui se noue et se dénoue dans le passage au psychanalyste, qui s'appelle la passe. Alors, pourquoi ce titre Eh bien, il y a Lacan le borroméen, comme je le nomme, comme il y a Jacques le fataliste. Sauf que ce Lacan le borroméen, eh bien, c'est un Jacques l'anti-fataliste. Il n'y a pas de fatalité du nœud subjectif. Voyez-vous pas de nœud qui soit écrit là-haut, pour la raison simple que le nœud, c'est là-dessous dans l'inconscient qu'il se trame. Le nœud broméen implique une conception non statique, non fixiste, non immuable de la structure qui désincarcère la psychose et déplace sa borderline. Ainsi rendit il compte de ce que Lacan déclarait déjà en 1958. La psychanalyse est un traitement modificateur de la structure dans les limites définies par la nomination qui est le concept fondamental de la théorie broméenne de Lacan. Et la poétique dans tout ça L'analyste et le poète, même éthique, même combat Là, je ne fais que suivre Roman Jacobson, le grand linguiste qui a montré combien la fonction poétique est déterminante et fondamentale dans la langue. L'inconscient, la langue, est un poème. Il nous fait être un poème. La preuve, l'artiste, le créateur, James Joyce, Maurice Blanchot, Søren Kierkegaard, Salvador Dali, Antoné Artaud et puis ce rilke des mathématiques qu'est avec ses anges, le grand logicien, l'immense logicien et philosophe, Kurt Gödel, pour m'en tenir à ceux auxquels mon livre se réfère, sont chacun... Dans leur genre, un poème. Il y a du poème dans un rêve, à commencer par le rêve freudien de la monographie botanique et de l'injection faite à Irma. Il y a aussi du poème dans un lapsus, par exemple dans celui de l'homme au loup, quand soudain il réalise que S.P., Sergei Pankeyev, c'est lui la guêpe aux ailes arrachées de son rêve. Voilà pourquoi le psychanalyste, s'il veut bien se fendre d'une interprétation, se doit d'y mettre un grain de sable, un grain de